Quelqu'un appelle, quelqu'un appelle tous les soirs, quelqu'un prie, quelqu'un demande, quelqu'un demande tous les soirs, dans le noir, la charité, la charité amoureuse, demande dans le noir de son lit, dans le tout petit noir qui se referme sur lui, la charité amoureuse divine, Fais-moi rencontrer quelqu'un, avoir quelqu'un avec moi dans le noir, s'il te plaît. Fais-moi rencontrer. Mais les appels se perdent dans les murs, absorbés par le papier peint, le crépi et la peinture. Ils se diffusent lentement dans la pierre et rebondissent sur les parpaings. Le ciment ne retient rien. Et renvoie les appels à quelqu'un dans le noir Qui pourrait presque croire recevoir une réponse Son cercle d'appels nocturne en écho Tandis que la pierre absorbe et sointe de l'autre côté du mur Autour de la maison fermée, les émotions bloquées Mais un soir, quelqu'un chaud, quelqu'un chaud, il allait appeler dans le noir, mais il brûle, il va ouvrir la fenêtre. Le noir s'arrête, il regarde le ciel, il y a des étoiles, pas une seule lampe n'est allumée. Parfois, au loin, une voiture file, mais les phares s'éteignent vite. Il faut faire un vœu, il pense. Faire un vœu face aux voitures filantes Et au ciel empli qui arrête le noir Il fait le vœu L'appel L'appel L'appel Parcours la troposphère La stratosphère La mésosphère La thermosphère L'ionosphère L'exosphère, puis dérive dans l'espace interplanétaire. Il n'est pas réduit en cendres, ni congelé. Intact, le vœu dérive sur sa lancée. vaisseau vient à passer et le vœu traverse sa coque de verre entre les molécules toujours avançant jusqu'au symbiote neuronal du commandant tant qui tressaille l'appel, l'appel, l'appel est entendu la commandante T est composé d'espèces changeantes, d'organes assemblés en une société dont chaque membre est satisfait. Chaque pensée est partagée par tous pensés. Lorsqu'advient un événement, comme l'appel de quelqu'un, le vaisseau lié au commandant Tin ralentit automatiquement le temps que ses membres débattent jugent de quoi faire, tiennent concile, se réorganisent, acceptent ou se défilent. Certaines des espèces qui composent la commandante Tain répugnent à l'idée d'une espèce telle que celle des êtres humains, incapable de réajuster son propre corps, pétrie d'idées étranges telles que celles de la mort et atteinte de ce qu'elle appelle solitude c'est que la mémoire du commandant Tude se trouve dans chaque espèce le composant en une infinité de fractions. Mais d'autres de ses membres mouvants s'intéressent au phénomène, scientifique et néanmoins amène, quelques parties encore curieuses du commandant Thor désireraient voyager un temps, inconsciente avec l'un de nos corps et frôler Thanatos une enfin une seulement des espèces organes qui composent la commandante telle est touchée par les roses, est émue par l'appel et veut rejoindre quelqu'un et veut rejoindre l'humain comme chaque espèce du commandant tire a le droit de satisfaire ses désirs l'espèce est installé dans un petit vaisseau de transport planétaire et par le SAS passe direction la Terre. Elle suit les particules déplacées par la pelle le long d'un fil de poussière accroché à la fenêtre de quelqu'un qui referme les volets à cause des voleurs et retourne dans le noir de son lit. Elle atterrit sous la fenêtre de quelqu'un qui redresse la tête un instant avant de se dire « ce n'est rien ». Et elle sort du petit vaisseau qui s'éteint Pour grimper le long du mur de la maison Les pierres déversent en elle Toutes les émotions perdues des gens Qui l'ont habitée depuis sa construction Toutes les émotions accumulées La nuit dans le noir Le jour dans le noir Et l'espèce émue se gorge et mousse Fluide, elle glisse sur le rebord de la fenêtre Et se coule sous les volets, changeante Elle se répand sur le sol de la chambre Se ramène et s'étend, se distant, fine, elle gravit le lit s'accroche au drap qui touche le sol et remonte doucement le long du tissu. Elle recouvre les pieds tout d'abord de quelqu'un qui dort presque. Dans le presque sommeil des presque rêves Elle recouvre les jambes après De quelqu'un qui se défait lentement de la réalité Le bassin et le ventre ensuite De quelqu'un qui quitte la pesanteur de cette nuit d'été Elle remonte encore, boit la chaleur de quelqu'un qui dort Tout à fait dans le noir se cale dans sa peau entre sous ses ongles sous ses paupières dans ses cheveux se mêle ADN contre ADN elle recouvre tout à fait elle le recouvre tout à fait elle recouvre tout à fait fond fond sur quelqu'un qui entend et elle se met à chanter pour l'accompagner dans la nuit, pour lui dire sa présence, lui donner sa vie, et écouter ses pensées. Je viens chaque jour, je viens chaque jour te voir, je viens chaque jour te voir dans le ciel, je viens chaque jour te voir dans le ciel étoilé. Je viens chaque jour te voir dans le ciel étoilé suspendu. Je viens chaque jour te voir dans le ciel étoilé suspendu sur les cryptiques. Entre soleil et terre, je rallume la flamme. Je rallume la flamme cosmique. L'appel venu de la séparation brûle-t-il dans toutes les dimensions Ramène-t-il le temps en éternité Comme l'air, comme la peau, comme le papier, lorsqu'ils sont carbonisés, rejoignent la terre. Je suis la mèche qui supporte le feu, je suis le souffle aveuglant, de la lumière donnée, je rallume la flamme, je rallume la flamme cosmique et je t'appelle tous les soirs dans le noir et je viens chaque jour chaque jour te voir